Yes, salut, guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la Vallée-Bras du Nord, le secteur Rockmont. Comme je vous ai montré beaucoup de pistes ici, on va essayer de vous en montrer trois nouvelles que je vous jamais montrées. On va commencer juste ici à droite de la Tommy, on va aller faire la Santa Fe. Alors, la Santa Fe est une petite piste très courte, elle à peu près 46 secondes à faire, ça fait un très bon réchauffement. Elle est classée une double noire. Euh, à vrai dire, c'est pas mal plus noir que d'autres choses. Il y a même plus difficile que je de la classification du centre qui est quand même assez facile. Donc, y vais mettre double noir pour que les enfants ne s'aventurent pas dedans. c'est ça, on alterne entre des zones de roches et de racines, comme ça ici. segment qui est quand même assez rapide dans le bois et qui est déjà terminé Bref, juste ici. Alors, la deuxième que je vais vous montrer, ça va être la J'ai vu Jésus, qui est une double noire, mais qui est pas mal plus noire que d'autres choses. Ça fait que. On commence ici, dans le sabot de la Vierge, qui a été refaite en passant, fait que si vous êtes plus intermédiaire, elle est pour vous. L'autre côté, on continue à gauche. Dans la j'ai vu Jésus. Il pas mal de noir. Comme ici, là, on double à à cause de certains features. à cause que le un est un centre assez facile. Donc, la ligne Strava à gauche. La ligne normale à droite. Il y en train des planches à gauche. Je crois qu'ils vont peut-être caper là, de, de gros gars. Oh, j'ai perdu le devant. Ce sont des beaux features de roche comme ça ici. À rouler. Ils sont pas très difficiles, mais très agréables. Ça, ça, sur la gauche. Et voilà. C'est comme ça. Et Voilà. là je veux Jésus. Pour la dernière probablement. Je vais nous faire les lois des bois. Juste à droite. Donc celle-là c'est noir. une noire. C'est une piste qui a été utilisée pour le marin Walsall Enduro. Donc je crois qu'elle a un petit peu souffert des courses. On voit un petit peu comment elle a réagi. Fait que celle-là est vraiment plus très. une piste qui est un petit peu moins roulée. Mais super agréable ça ici. Ok, ouais, je comprends. Bam! est ce que j'ai flatté. J'ai comme cogné mon rythme. Même avec mon coche cour C'est une piste qui a un petit peu plus de dénivelé que les autres. Surtout à la fin, on a un petit peu de pédalage semi-en-montant à faire. C'est peut-être pour ça qu'elle est moins roulée. Mais c'est une piste naturelle qui est pas assez appréciée en secteur Rockmont. Alors, tout qu ce qu'on peut aimer. Des belles petites traînes naturelles comme ça. Des petites souches, des petites racines. À la fin, on va avoir un petit peu plus de roches. Comme ça, ici. Ça sera pas mon meilleur. Temps. Mais bon. Ah, c'est fou, il y a tellement mouillé cette année. Les pistes sont trembles, sont humides. On recommence à descendre. On passe à côté de la Tommy. Là, ici enfin donc ça ne roule mis dans les roches ici ça peut s'en prendre j'ai perdu le dos et voilà c'était donc les lois des bois et bois et je crois que ça va être la fin de la vidéo on s'en va bientôt